karkov 1942 inaugure une nouvelle collection chez l'éditeur perrin qui s'appelle champ de bataille l'objectif comme le nom l'indique est de réexaminer les grandes batailles et de l'histoire euh, on on les connaît toutes, hein. il y en a une cinquantaine probablement, j'espère que la collection ira jusque-là, je souhaite de tout mon cœur et je mets tout en œuvre pour y arriver. On veut, j'aimerais y réintégrer toutes, toutes les réflexions qui ont renouvelé complètement l'histoire bataille depuis une quarantaine d'années aujourd'hui et qui touchent à la façon de, de construire cet objet qu'on appelle une bataille. Hein, on va faire appel à... à à des auteurs qui euh, ont l'habitude de traiter euh, les choses sous cet angle et on espère arriver à une mise à jour des connaissances concernant ces différentes batailles euh, dont la liste est quasiment en fait interminable si on veut. Euh, elle s'adresse cette collection s'adresse à tous les publics informé pas informé elle est écrite de telle façon qu'on n'y jarconne pas on y écrit de la façon la, la, la plus claire possible pour tout le monde et pour s'assurer d'ailleurs que les choses soient bien comprises, comme il n'y a pas d'histoire militaire sans carte il y a également une cartographie importante il n'y a pas d'histoire militaire sans, sans cartographie la plus alors pas forcément la plus précise possible parce que si elle était trop pr précise on aurait des cartes d'état-major qui seraient euh, pratiquement euh, non interprétable par les, des personnes qui sont dénuées de, de formation euh, de formation militaire. On a donc euh, eu l'idée d'intégrer dans chacun de ces ouvrages huit pages de cartes en couleur, dessinées avec le, la, le, le maximum de précision, mais aussi de simplicité possible. Quand le lecteur lit l'ouvrage, on le renvoie au moment clé, on le renvoie à une carte dans cet ensemble de huit pages, qui va lui permettre de situer les lieux, la disposition des unités et euh, les mouvements les mouvements de celles-ci. Ces cartes, nous les prenons à la source la plus directe possible. Par exemple, pour Kharkov, 1942, qui inaugure la, la collection, j'ai repris les, les fonds de cartes de l'armée rouge de l'époque, que j'ai croisé avec celles de l'armée allemande, son adversaire, pour essayer d'obtenir quelque chose qui soit le Plus près possible dans le plus où cela est possible de la réalité, la bataille de Kharkov se produit en mai 1942. Elle vient, elle fait suite à l'échec de l'offensive Barbarossa, donc euh, lancée par l'armée allemande dans, dans le deuxième semestre 1941, et elle intervient après la contre-offensive d'hiver qui a vu les allemands tenir en respect vaille que vaille plutôt difficilement, mais enfin, avec une certaine réussite, à tenir en respect les soviétiques. C'est-à-dire que les Allemands ont reculé, mais pas tant que ça, en réalité. Et euh, au mois de mars et au mois d'avril 1942, chacun des deux camps se pose la question de savoir comment il va pouvoir terrasser l'adversaire. Euh, les Allemands aimeraient réussir cette fois-ci euh, l'affaire qu'ils ont ratée en 1941. Quant aux soviétiques, bah, ils se demandent quelle est la meilleure façon pour eux d'accueillir la nouvelle offensive allemande qui vient. Et euh, Kharkov 1942, c'est le résultat d'un certain nombre de, de propositions avancées par euh, le maréchal euh, Timoshenko qui commande le front sud et euh, Staline lui-même. Donc on arrive à euh, une, une offensive qui est pensée dans les règles de l'art soviétique à l'époque, le fameux art opératif, mais qui comporte évidemment beaucoup, beaucoup de faiblesses. J'ajoute que le haut commandement de l'armée rouge est très clivé sur cette question. Euh, certains, au plus haut niveau, sont en désaccord avec l'idée de lancer cette offensive. Elle aura lieu tout de même, donc au, au mois de mai 1942. Quelles sont les raisons du fiasco soviétique Je dirais que elles ne sont pas tellement au niveau des au niveau des matériels engagés, ni du plan. Le plan est relativement correct. Euh, il est incontestable que les soviétiques ont manqué un peu de moyens, mais ils ont aussi manqué de chance, puisqu'ils sont tombés sur un des, des endroits où la Wehrmacht était la plus forte, où elle était en train de constituer elle-même une grosse réserve pour lancer sa propre offensive d'été. Donc les soviétiques vont tomber en fait dans un, un, un nid de guêpes. Mais euh, ils ont pêché par... et C'est là, là la racine profonde de leur désastre. Ils ont pêché par le manque de coordination entre le front du Sud-Ouest et le front du Sud. En gros, entre les deux groupes d'armées qui prennent part à cette bataille, il n'y a pas de coordination. Et d'ailleurs, c'est la principale leçon que les soviétiques vont en tirer. Il faut réinventer les systèmes de commandement et de contrôle pour éviter qu'à l'avenir, un tel désastre se produise. Et c'est en cela que cet échec est important et finalement bénéfique à l'armée rouge, parce qu'il va lui permettre de, de comprendre ce qui, ce qui n'allait pas. Dans l'immédiat, cette conséquence va déblayer la route des Allemands vers Stalingrad et le Caucase. Euh, S'il n'y avait pas eu cette lourde défaite à Kharkov en 1942 qui euh, élimine un quart de million de soldats soviétiques et surtout la, la réserve blindée qu'ils avaient eu bien du mal à reconstituer, les Allemands ne seraient peut-être pas arrivés à Stalingrad. Là, je dirais que cette offensive malheureuse et catastrophique, ouvre aux Allemands euh, la, la porte du Sud. Donc ça, c'est les, les conséquences euh, les, les plus directes qu'on peut lui trouver. S'agissant de la dernière véritable grande défaite soviétique, Kharkov a donné lieu au sein même de l'établissement militaire soviétique, après la guerre, à un certain nombre de règlements de compte. Les mémorialistes, qui sont les principaux chefs euh, impliqués dans cette défaite, ont défendu leur point de vue et souvent attaqué leurs collègues de l'époque. Il s'agit essentiellement de de, de Timochenko, de mais également de, de Bagramian, des amis des amis de malinowski de Krouchchev lui-même, et un certain nombre de généraux de second rang. Tous ont essayé de se défausser. C'est toujours comme ça en histoire militaire, aussi de se défausser de la défaite sur leurs adversaires ça a duré plus de vingt ans cette espèce de règlement de compte et c'est tout de même intéressant parce que ça permet ça permet à l'historien d'être critique et euh, de, de cerner mieux les responsabilités au final mais disons que c'est quand même une affaire qui a fait grand bruit au sein de l'armée rouge euh, dans l'immédiate après guerre et jusqu'à la fin des années 70 immédiatement après kharkov euh, 1942 nous allons euh, publier un ouvrage de david fiasson sur la bataille de crécy et qui est la première très lourde défaite de la monarchie française dans la guerre de cent ans et ensuite une bataille que tous les français connaissent verdun on croit connaître verdun par michael Bourlet, et qui est contrairement à ce que l'on pourrait penser qu'il n'est pas si bien connu que cela et il réside encore un certain nombre d'interrogations qui à ce jour font l'objet de positions très tranchées de la part des historiens. Ça ce sera les numéros 2 et les numéro 3 en attendant évidemment la suite que j'espère la plus nombreuse possible.